C'est la panique, vous avez fait un mauvais investissement. Je vais vous dire comment rebondir et voir le côté positif pour repartir du bon pied. C'est parti Je dis souvent l'immobilier, il y a une certaine dualité. Parce que soit vous faites beaucoup d'argent, mais comme il y a des montants significatifs et engageants, c'est à double tranchant. Il faut vraiment bien évidemment prendre les bonnes solutions, prendre la bonne direction parce que c'est vraiment créateur et générateur d'argent. Mais à l'inverse, si vous vous prenez les pieds dans le tapis, ça peut coûter aussi beaucoup d'argent. Je voudrais parler à celles et à ceux qui ont fait potentiellement un mauvais investissement euh, ou qui ont eu un problème dans l'immobilier. Souvent, on dit, euh, on montre à la télé, dans les médias, quand on discute avec des gens qui ne sont pas familiers du tout avec l'immobilier, bah, ils vont vous parler que des côtés négatifs. Ils vont dire « Ah, mais tu vas payer beaucoup d'impôts. Euh, ah, mais si tu as des impayés. Ah, mais si, ça cache ton appartement. » Vous savez, je voudrais dire à ceux qui connaissent euh, vraiment l'immobilier qu'un euh, retard de loyer, euh, un impayé, un appartement qui est abîmé, au cours de votre vie d'investisseur, si vous détenez ou si vous achetez plusieurs biens immobiliers, alors la probabilité qu'il vous arrive à un problème, de ce type-là, elle est de 99,9% des chances. Bien sûr, l'immobilier n'est pas un long fleuve tranquille pendant 30 ans de détention pour toutes celles et ceux qui détiennent que ce soit 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50 biens immobiliers. Ce serait faux et c'est bien évidemment faux. Alors à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut dire Il faut dire bah, je sais que dans ma vie d'investisseur sur les différents biens que je vais acheter, bah, dans les 20 prochaines années, je vais effectivement avoir à un moment donné, a priori un souci. Bah, voilà, on se le dit, on le sait, un jour il y aura, mais vous n'allez pas l'avoir sur la totalité de votre parc. Le but, il est bien, bien évidemment aussi bah, du coup de diversifier je sais qu'il y en a énormément qui regardent cette chaîne qui ont beaucoup d'appartements mais qui ont démarré de zéro comme c'était mon cas et du coup qui vont petit à petit avoir un parc. Et je dis souvent si vous avez un bien immobilier, bah oui bien sûr que quand vous avez un impayé de loyer, non seulement ça ne fait pas plaisir mais en plus c'est dramatique. Maintenant si vous avez 10 biens immobiliers parce que vous êtes constitué un patrimoine, bah vous avez un. c'est comme si vous aviez un impayé de 10 du montant de votre parc donc c'est comme si un bien était loué 800 euros et que finalement votre locataire vous payait 10% de moins puisque ça représentait 10% de la somme globale. Donc c'est beaucoup moins grave. Qui plus est ce problème, vous n'allez pas le vivre tous les ans pendant 20 ans. Ça va arriver une fois et bien sûr que la situation comme dans la vie de manière générale va finir par se régulariser et souvent moins pire qu'on le pense, soit parce que finalement le locataire va partir, soit finalement parce qu'effectivement vous allez aller le voir négocier pour qu'il libère le plus tôt possible et sur ce type de problématique. Et du coup, les choses comme dans la vie, souvent l'être humain il pense au pire du pire qui dans 99% des cas n'arrive pas parce qu'il a tellement imaginé le pire. Alors, il y a des fois pas des bonnes nouvelles mais qui ne sont pas les plus dramatiques du monde. Donc déjà, dites-vous que oui, dans votre vie d'investisseur, bah vous n'aurez pas que des bonnes nouvelles. Je vous invite d'ailleurs à en mettre en commentaire de cette vidéo si certains eh bah, ont eu pas de bonnes nouvelles, mais à dire aussi comment vous vous en êtes remis que finalement ça a fonctionné et que c'était pas si terrible que ça parce que vous avez rebondi et que la plupart du temps 99,9 des investisseurs, bah ceux qui le souhaitent aussi, hein, ceux qu'on ont l'énergie, rebondissent et comme l'immobilier c'est créateur de richesse et bah potentiellement ça fait que vous ralentir mais ça vous arrête complètement jamais. Ensuite si vous avez fait un mauvais investissement, vous avez acheté c'était pas le bon produit, c'était pas le bon investissement. Maintenant, si vous n'avez pas fait le meilleur investissement de votre vie, oui, bien sûr, il y a des solutions. Soit bien sûr, il faut revendre en fonction de la situation, soit bien sûr, il faut prendre la dette qui vous reste à rembourser et potentiellement la réétaler de manière à baisser le montant que vous avez à rembourser chaque mois et donc vous donner un nouveau souffle, même si ça doit rallonger la durée et que finalement, vous allez mettre plus d'années à rembourser ce bien. Bah, comme je dis, ça va vous ralentir, mais ça ne va pas vous freiner totalement. Et donc, je voudrais donner la parole à vous vous derrière la caméra que vous puissiez mettre en commentaire bah, qu'est-ce qui vous a freiné dans l'immobilier et comment vous êtes reparti de plus belle, comment est-ce que vous avez pu rebondir. Dans l'immobilier, il y a aussi une réalité, c'est que généralement, on attire le produit qu'on offre. Et c'est pour ça que bon nombre d'investisseurs qui suivent euh, cette chaîne ou de manière générale ne connaissent pas les déboires que la Terre entière aime raconter en calomnie sur l'immobilier. Pourquoi Parce que si aujourd'hui vous diffusez un bien au bon prix, dans le prix marché, qui est cohérent avec les prestations que vous allez délivrer, ben vous allez tout simplement euh, derrière, drainer et attirer un public de qualité, c'est aussi simple que ça. Et donc, vous allez diminuer vraiment drastiquement le nombre de problèmes euh, que vous pouvez générer. Et bien sûr, ceux qui diffusent un bien qui est complètement décorrélé en termes de prix, qui n'est pas du tout au FNF mais qui est ce qui ne donne pas envie, bah, c'est logique. Quand on le dit, bah, vous allez attirer une clientèle qui potentiellement a des difficultés financières mais qui a la nécessité, comme vous, comme moi, de se loger sauf qu'effectivement son dossier potentiellement sera refusé parce qu'il aura un dossier délicat et donc il va de plus en plus aller chercher bah, des biens qui ne sont pas dans le bon ratio qualité-prix-surface et c'est souvent ça qui génère ensuite des problèmes. Si vous êtes des gens justes, que vous positionnez votre bien au juste prix, que vous délivrez des prestations conformes, alors vous allez déjà diminuer considérablement le nombre de problèmes que vous pouvez générer dans l'immobilier. Vraiment, mettez-moi en commentaire vos expériences qui vont aussi donner de la force à toutes celles et ceux débutants qui ne sont pas passés à l'action et qui trop souvent entendent les mêmes refrains qui pour vous, je pense pour moi, sont fatigants d'entendre parce qu'on sait oui, à quel point l'immobilier est générateur de richesse. Je vous dis à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour toutes celles et ceux qui découvrent et c'est la première fois et bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable.